Salut à tous, voici une petite vidéo pour vous donner quelques informations, c'est la mise à mue numéro 4. Je voulais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux en ce qui concerne euh, le temps d'absence que j'ai eu euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti de vidéo pendant très longtemps, pendant plusieurs mois euh, l'année dernière. Ceci pour trois grosses raisons que je voulais relater avec vous. Mis à part que j'ai une vie surchargée avec ma famille, mon travail, etc. Ça, vous le savez déjà, donc je vais pas vous bassiner avec ça. Premièrement, je vous avais parlé de nombreuses fois d'un code mu, le prochain code mu que je voulais faire, en fait, sur le terme de l'astronomie. Je devais collaborer avec une personne qui travaille à la NASA, qui était super motivée pour euh, bosser sur ce projet-là. On avait tout prévu, je lui avais envoyé les textes qu'il avait validés, il m'avait montré les décors dans lesquels il avait filmé, c'était assez incroyable, parce qu'on voyait vraiment des, des satellites euh, en construction derrière, etc. Enfin, c'était euh, des sondes en construction et tout. Et c'était assez euh, incroyable, on va dire. Moi, j'étais très enthousiaste. Il s'avère que cette personne-là était très occupée puisqu'à ce moment-là, il devait finir sa thèse. Et euh, moi, je comprends très bien qu'on a ses priorités et donc il a dû mettre de côté ce projet là et me dire de revenir vers lui un peu plus tard donc ça faisait une personne en moins sur le projet même si je comprends pourquoi il pouvait pas ça m'a fait un petit coup et à côté de ça il y avait une autre personne qui devait bosser sur un vaisseau en 3d pour que je puisse faire une intégration etc c'était assez compliqué on avait commencé à mettre ça en place et finalement cette personne là s'est aussi désistée parce qu'elle était très occupée elle devait bosser sur des très gros projets de films d'animation de jeux vidéo je sais plus exactement et donc ça faisait une deuxième personne qui s'est désistée sur ce projet ce que je comprends aussi parce que j'avais pas forcément les moyens de la rémunérer à sa juste valeur et j'avais bossé de nombreuses sur ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Et donc ça a été un petit coup dur effectivement de le laisser de côté. Et récemment, j'avais redemandé à cette personne qui travaille à la NASA si elle était motivée maintenant pour rebosser sur le projet. Et malheureusement pour lui, l'enthousiasme du début est passé. Et en plus, il a de nombreux projets à côté sur lesquels il doit travailler, ce que je comprends tout à fait. Donc moi, ça me dérange pas qu'il refuse, mais c'est vrai que voilà donc ça me force à laisser de côté ce projet. Et euh, je ne me vois pas le faire sans cette personne-là parce que j'avais tout écrit euh, en conséquence. Et c'était vraiment ça l'essence du... Euh, euh, de cet épisode-là, c'est qu'il y avait ce featuring avec une personne à la NASA, et euh, voilà, pour l'instant, c'est mis de côté, je sais pas si je le ferai, Peut-être un jour ou l'autre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur un autre code MU dans les jours qui viennent, donc euh, très rapidement. Je vais sélectionner deux ou trois mots pas trop connus et faire toute une histoire autour de ça. Et j'espère que tout se passera bien et que j'aurai pas d'accro. Deuxième chose qui m'a ralenti dans la création des vidéos, c'est euh, mon affiliation avec mon network qui s'est terminée en novembre 2016. Je ne vous dirai pas le nom du network chez qui j'étais parce que je ne veux pas leur porter préjudice, sachant que les choses que j'ai rapprochées, c'est plutôt mon avis personnel et que j'ai l'impression que ça fonctionne bien avec d'autres vidéastes. Il faut savoir simplement qu'avec eux, j'avais un contrat de deux ans qui s'arrêtait donc en octobre 2016. Le contrat, S'est arrêté en octobre, mais l'affiliation s'est arrêtée en novembre. C'est pas la même chose. Et ce qui était établi sur mon contrat avec eux, c'est que sur mes revenus euh, publicitaires, eux devaient récupérer 40 Ça peut paraître beaucoup, mais pour des petits revenus, quand on est à 10 dollars, 20 dollars, etc., c'est pas tellement. Et sachant que dans le début de ma chaîne, j'étais en pleine croissance, j'étais super enthousiaste. Du coup, on saute très rapidement sur l'occasion, un peu trop rapidement sur l'occasion, euh, de s'affilier avec un network. Et on s'attend à ce qu'il y ait un tremplin et que le nombre d'abonnés soit décuplé et qu'on soit en contact avec des gros vidéastes rapidement. Mais en fait, quand on est un petit ou moyen vidéaste, c'est pas du tout le cas. Attention, je dis pas qu'un network n'est pas efficace, il va vous apporter une certaine aide. Les personnes qui sont en charge de votre chaîne euh, seront là pour vous répondre, pour vous donner des conseils pour la sortie de vos vidéos, pour vos vignettes, pour vos descriptions pour pouvoir vous faire connaître. Et au début quand on se dit qu'il récupère 40% des 10$, 20$, 30$, on se dit ça va, c'est pas trop cher payer les bons conseils. Mais quand on atteint trois chiffres avec 200, 300, 400$ dans le mois, euh, les 40% on commence à les sentir. Hein. Pour 300$ ça fait quand même 120$ dollars qui sont récupérés. Et après il faut encore faire la conversion en euros de ce qui reste. Et là du coup ça commence à faire cher payer le peu de conseils qu'on nous donne. Bon au-delà de ça il y avait d'autres choses, notamment sur la sortie des vidéos, parce que je dépendais de leur backstage, c'est-à-dire que je devais poster mes vidéos sur leur backstage pour qu'ils puissent les valider et ensuite qu'elles soient postées sur YouTube. Le problème, c'est qu'il y a 24-48 heures de délai sur la validation des vidéos sur leur backstage, qu'ils ne bossent pas le soir et pas le week-end. Donc quand je me retrouvais à bosser toute la semaine sur une vidéo et que je voulais la balancer pour le week-end et que je disais à mes internautes « attention il y a une vidéo qui va sortir » et que finalement euh, je la postais un petit peu tard le vendredi soir et qu'elle ne pouvait pas être validée, bah, je devais attendre le lundi. Ou alors quand je remarquais qu'il y avait une petite chose à changer euh, sur, euh, sur ma vidéo, « ah bah mince, il faut que j'annule la, la publication de la vidéo sur le backstage » et que je recommence une autre publication et que j'attende du coup la validation pour le lundi. Et du coup, ouais, ça c'est un petit peu embêtant. Et surtout quand on a la fibre à la maison et quand on poste une vidéo directement sur YouTube et qu'on voit que ça met 5 minutes. Ouais. Et du coup, tu te dis, bah, je suis obligé d'attendre 24 heures ou tout le week-end parfois pour pouvoir euh, poster ma vidéo. Et du coup, je me sentais un petit peu pied et poings liés puisque j'avais cette restriction pour sortir mes vidéos. En même temps, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de poids en termes de chaînes. Donc, je me retrouvais dans, dans la catégorie des chaînes moyennes et que ça, du coup, leur intérêt pour moi n'était pas assez grand. Et en même temps, quand mes vidéos fonctionnaient un petit peu, euh, je me retrouve à leur donner 40% de mes revenus sur ces vidéos-là. Voilà, donc ça aussi, ça m'a un petit peu démotivé pour sortir des vidéos et c'est vrai que j'ai... Le, le, carrément lever le pied sur euh, l'accélérateur, j'ai donc vraiment attendu la fin de l'affiliation pour pouvoir me relancer dans les vidéos. Je vous donne vraiment comme conseil là de bien réfléchir et d'attendre euh, si vous vous intéressez à un network parce que vous vous lancez sur Youtube. Moi je pense personnellement que vous n'en aurez pas l'utilité tant que vous êtes une petite ou moyenne chaîne. Vous aurez les moyens de vous débrouiller pour faire grandir votre chaîne sans forcément avoir euh, justement cette, ce poids sur vos épaules. Mais ça c'est mon propre avis encore une fois. Troisième gros point qui m'a ralenti aussi dans la sortie de mes vidéos, le point le plus euh, délicat à aborder, on va dire. Le 1er octobre 2016, ma maman est décédée d'un cancer qu'elle combattait depuis plus de 10 ans. Je vous rassure tout de suite, ça va. Je suis pas effondré actuellement, il y a des hauts et des bas, mais euh, globalement je vais bien. Ça a été surtout très difficile juste avant qu'elle parte, parce qu'il y a eu euh, des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas tout au long de sa maladie, et euh, là, d'une manière assez fulgurante, en, quelques, en un mois et demi, euh, elle est partie. J'ai eu le temps et la chance de pouvoir lui dire tout ce que je pensais, et lui dire au revoir juste avant qu'elle s'en aille, et après ça a été comme une sorte de soulagement où elle a été libérée de son corps meurtri, et maintenant je pense qu'elle est bien mieux là où elle est. Et vous comprendrez bien qu'après ça, même si je l'ai plutôt bien pris, c'était difficile de se lancer dans la création de vidéos humoristiques, et vraiment de se relancer dans un truc hyper créatif, etc. Voilà, j'avais envie de me consacrer à ma famille, j'avais envie de passer du temps avec ceux que j'aime, tout simplement. Voilà pour les petites explications au sujet du retard sur mes vidéos, mais là je suis de nouveau dans la course depuis le début de l'année 2017, où je me relance vraiment dans la création de vidéos et euh, j'espère que je vais tenir le coup. On va enchaîner avec un sujet plus joyeux en passant aux questions que vous m'avez posées. J'ai eu uniquement des questions sur Twitter. On a Lire qui demande « Accepterais-tu de faire du doublage pour un projet audio si l'occasion se présente ?» Dans un premier temps, je voudrais juste dire que je comprends pas trop ta question parce que tu parles de doublage dans un projet audio. Euh, alors que le doublage c'est uniquement dans des projets vidéo, donc euh, je, vais, je pense que si tu voulais dire peut-être euh, faire de la voix off dans un projet audio ou du doublage dans un projet vidéo. Mais de toute façon dans les deux cas je vais te répondre très honnêtement que euh, malheureusement je pense que je refuserai parce que je n'ai absolument pas le temps, j'ai déjà eu d'autres demandes de collaboration, etc., euh, que j'ai dû refuser, ça me faisait mal au cœur, mais euh, voilà, j'ai vraiment pas le temps et j'aimerais vraiment me consacrer à ma chaîne et essayer de sortir plus de vidéos donc actuellement, euh, mis à part si c'est un très gros studio, une, une occasion en or, pour faire du doublage, pour un film d'animation ou quoi que ce soit, euh, éventuellement j'étudierai la question, et encore, parce qu'il faut, faut vraiment analyser euh, tous les tenants et les aboutissants du projet, mais euh, très honnêtement, euh, pour tout ce, qui est, tout ce qui va concerner les collaborations, euh, je ne suis pas prêt actuellement à en faire, et je ne serai pas prêt à me consacrer à 100% à ce projet, et du coup je vais me sentir coupable, et peut-être d'une certaine manière bloqué, et, euh, et du coup je serais mal à l'aise, donc je préférerais refuser, je suis désolé. J'ai aussi Mopi qui m'a posé deux questions. Pas mal de youtubeurs sortent des livres en écho à leurs vidéos, c'est quelque chose qui te tenterait éventuellement Alors oui, c'est quelque chose qui me tenterait, et j'ai déjà été contacté il y a plusieurs mois par un gros éditeur euh, pour faire un projet justement de livres euh, dans le thème de ma chaîne, euh, mais je leur ai répondu un petit peu ce que j'ai répondu euh, à la question précédente, c'est-à-dire que je, je, euh, je suis très motivé, mais euh, je, je n'ai absolument pas le temps, malheureusement, et que j'aimerais consacrer à ma chaîne. Et que pour l'instant, je ne peux pas le faire, mais j'aimerais énormément le faire, je, ça, me, ça me botterait vraiment. Je le ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je peux pas, parce que ça serait sans doute bâclé, ou alors ça traînerait trop en longueur et du coup ça m'énerverait et ça serait mal fait, donc je préfère le faire à un moment plus propice. Après, à savoir si ça sera exactement dans le thème de ma chaîne, je sais pas. Je sais pas si je ferai quelque chose qui correspond vraiment à l'étymologie des mots, ou à l'origine des expressions, ou alors à des mots pas connus, etc. Euh, peut-être que j'aimerais plus faire quelque chose en rapport avec la fiction et avec un peu d'apprentissage sur les connaissances, un peu comme je fais dans Code Mu quand je fais des petites scènes, etc. Je ne sais pas, pourquoi pas écrire des petites nouvelles, où on apprend différentes choses sur les mots, enfin je sais pas, c'est à travailler, je sais pas encore, voilà. J'enchaîne sur ta deuxième question du coup, est-ce que tu envisages d'autres formats de vidéos Bah oui, oui, j'en ai sorti un récemment, le vrai ou faux Et moi il faut savoir que je suis tout le temps en train de faire le point sur ma chaîne, et je suis tout le temps en train de travailler sur, euh, sur ce que je dois faire réellement sur ma chaîne pour pouvoir faire quelque chose qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de faire, et en même temps de m'amuser, et en même temps de vous amuser, et en même temps de vous apprendre des choses. Et à côté de ça, de faire fonctionner la chaîne. J'ai envie de diversifier un petit peu ce que je fais sur ma chaîne, de passer du bon temps et prendre du plaisir à faire mes vidéos. C'est pour ça qu'il y aura de temps en temps des vlogs ou alors le dernier format vrai ou faux qui est plus dynamique, voilà, qui permet aussi d'attirer peut-être des gens plus facilement. C'est un peu plus mainstream, mais moi ça me fait kiffer de les faire. Mais ça n'empêche que je vais bosser sur le prochain Code mu, ça sera une vidéo plus conséquente, un peu plus travaillée, avec plus d'écriture. Et éventuellement dans le futur, je pense peut-être à faire encore d'autres formats au sujet de la langue française, et peut-être même sur d'autres thèmes, sachant que moi j'ai un diplôme en cinéma, donc peut-être parler du... Parler du, du cinéma pas forcément sur, sur cette chaîne là mais peut-être sur une autre chaîne ça aussi j'y réfléchis euh, c'est pas du tout concret mais euh, c'est des choses auxquelles je pense tout simplement il y a aussi fafadi qui me pose deux questions tes vidéos vont elles devenir plus fréquentes alors oui oui puisque euh, finalement je suis sorti un petit peu de cette période où je ne faisais plus de vidéos et euh, où j'ai un peu repris du poil de la bête donc là normalement ça devrait euh, relancer la machine et je devrais ressortir des vidéos plus fréquemment, mais il y a une petite chose qui me dérange en ce moment euh, dont j'aimerais vous parler, et pour ça il faut que je vous montre un petit peu les statistiques qui se passent sur ma chaîne au niveau des abonnés. Alors ce que vous voyez là, c'est les statistiques de mes abonnés. Donc là on voit que c'est les statistiques de mes abonnés sur les 28 derniers jours. Euh, dans la première case, on a la balance totale de mes abonnés sur ces 28 jours, ensuite les nouveaux abonnés et le nombre d'abonnés que j'ai perdu. Et si vous regardez bien sur la courbe, on voit bien que il euh, y a trois chutes d'abonnés. Et ces trois chutes en fait correspondent chaque fois aux, aux trois dernières vidéos que j'ai sorties. Et vous voyez qu'à chaque fois je perds un nombre assez conséquent d'abonnés. Alors que le reste du temps, ben, je gagne un tout petit peu d'abonnés, ça reste stable. Bon, par contre ce qu'on peut remarquer c'est que je gagne quand même des abonnés, hein, c'est pas que des pertes d'abonnés. Donc il y a 644 nouveaux abonnés sur ces 28 derniers jours et euh, il y a quand même des petits pics où le nombre d'abonnés est plutôt florissant on va dire. Mais rien de, mais rien de mirobolant. Par contre, dans les nombres d'abonnés perdus, là regardez, on voit clairement que je perds à chaque fois beaucoup d'abonnés à chaque sortie de vidéo, alors que le reste du temps, ça va. Et ça, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que je n'ai pas sorti de vidéo depuis très longtemps, et que du coup, les anciens abonnés retombent euh, sur mes vidéos d'un coup, et se disent, mais qu'est-ce que je fais encore abonné à ce mec-là, je sais même plus qui c'est, et finissent par se désabonner lorsqu'ils découvrent qu'ils sont encore abonnés à ma chaîne. Donc vous voyez, cette petite analyse ne va pas m'empêcher du tout de faire plus de vidéos. Euh, la motivation, elle est toujours là, je vais continuer à me battre. Comme disait Roosevelt, les perdants trouvent des excuses les gagnants trouvent des moyens. Donc je vais essayer de trouver les moyens de continuer et de faire en sorte que la chaîne puisse survivre, grandir. Et je pense que ça viendra tôt ou tard, je m'en fais pas. Tu demandes aussi, envisages-tu de faire une vidéo sur les figures de style, et les différentes rimes Alors pour répondre à ta question, non, pour l'instant je pense pas faire de vidéo là-dessus. Euh, je laisse soin à d'autres personnes qui sont spécialisées dans la linguistique pour le faire. Moi en l'occurrence, je vais faire mes vidéos principalement sur des choses qui m'interpellent moi, euh, voilà, dans la vie de tous les jours, mais j'exclus pas la possibilité d'un jour d'en parler, hein, si un jour euh, voilà, je suis inspiré par une figure de style spécifique. Je sais pas, je me laisse vraiment le champ libre sur ma chaîne parce que la langue française, ça concerne énormément de choses. sur les dialogues dans les films, les titres de films, les choses qu'on peut voir dans les rues sur les publicités, euh, les termes qui sont employés par différentes personnes, par différentes communautés, les termes et expressions qu'on utilise nous-mêmes à la poste par exemple. Donc on verra tant que je reste actif, productif, créatif, euh, tout ce qui est en tif. Merci à tous les trois pour vos questions. Je voulais aussi vous annoncer qu'à partir de maintenant, je fais partie d'un programme d'affiliation avec le site Tostadora, qui est un site de t-shirt, en fait, de vêtements personnalisés. Si vous suivez des vidéastes comme Nota Bene ou Studio Brac, ce nom-là doit pas vous être inconnu. Ce qui se passe, c'est qu'ils me proposent simplement de m'envoyer des t-shirts que j'aime bien parmi tous ceux qu'ils proposent sur leur site. Je les porterai de temps en temps dans mes vidéos comme celui-ci par exemple. Vous trouverez un petit lien dans la description de la vidéo pour accéder directement aux t-shirts sur leur site. Et si vous l'achetez, je récupère 10% de la vente. Voilà, c'est une petite affiliation que je trouvais sympathique, moi ça me permet d'avoir des t-shirts geeks que j'aime bien. Et puis je tenais à vous en informer pour que vous puissiez être au courant tout simplement. Et par ce biais là, vous aurez aussi l'occasion d'avoir un petit code promo qui vous permettra d'avoir une petite réduction sur les t-shirts. Sympa non J'espère que cette vidéo d'information, bien que longue, avec beaucoup de choses vous a plu. Pour tout le monde, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.